Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, suite à une question, je vous propose de réaliser un tutoriel très simple qui va nous permettre tout simplement de dessiner euh, sur l'écran. Alors là on va dessiner à la souris, mais il est bien évident que ce code fonctionnera aussi pour les euh, plateformes mobiles et la gestion du tactile étant donné que le clic de souris gauche est euh, l'appui sur le doigt. Alors la première chose qu'on va devoir faire pour réaliser ça, c'est euh, utiliser un préfab qui va être ici sous forme de sprite parce que je suis dans un projet 2D et euh, on va devoir le placer à des endroits euh, de l'écran là où on clique. Donc pour ça on va créer ici un nouvel objet 2D qui va être de type sprite et on va l'appeler par exemple brush. Alors ici je ne ferai qu'une seule et unique brush mais euh, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc là on peut voir que bah, évidemment, ça me demande un sprite donc ce que je vais faire, je vais prendre ici quelque chose plutôt carré. Donc je vais prendre euh, lui Sprite par exemple. Voilà, on peut voir ça représente un petit point. Alors vous pouvez utiliser un sprite plus adapté, mais là je vais vous montrer comment faire avec les sprites intégrés. Euh, et euh, ce sprite, en fait, on va devoir modifier ici euh, ses propriétés au niveau du shader. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord lui créer un nouveau Material. On va l'appeler ici euh, Brush, tout simplement, du même nom. Et on va l'affecter à notre sprite. Voilà. Donc j'ai ici, vous pouvez voir euh, mon euh, mon sprite hein, qui est on peut zoomer dessus, euh, qui est carré et euh, qui représente en fait tout simplement ça. Donc on va pouvoir jouer tout ça maintenant, tout simplement maintenant avec son shader. Et ici on va le laisser en standard et on va le passer en fade tout simplement. Alors on peut jouer ici avec la, la métallique, on pourrait jouer euh, voilà avec tout ça, mais il euh, faudra pas aller plus loin. Ce qui nous permettra ici euh, d'utiliser tout simplement euh, ce préfab qu'on va directement glisser ici. Et maintenant, on peut supprimer euh, ça de la scène. Donc, vous l'aurez compris, on va dessiner tout simplement avec ce préfab brush. Et pour ça, on va créer un script C sharp qu'on va appeler ici euh, draw, par exemple. Et euh, bah, on va créer, on pourrait le mettre sur la main caméra. On peut aussi créer un empty qu'on appellerait ici, par exemple, draw manager. Euh, et on va l'affecter à cet empty. Donc maintenant, on va éditer le code source ensemble pour voir comment on peut dessiner euh, grâce à ce sprite. Nous voilà dans le script. Alors, on va euh, utiliser quelques variables. Donc on va en créer une première qui va être de type vector 2, qui va être privée, qui va s'appeler mouse position. Évidemment, cette variable va stocker la position de la souris lors du clip dans le monde 3D. Ensuite, on va devoir dessiner en fait tout simplement euh, notre sprite qu'on a nommé brush. Euh, sur l'écran, à l'endroit du clic. Donc on va créer une variable publique, qui va être de type GameObject, et on va l'appeler Brush, tout simplement. Alors, pourquoi je la mets en public Tout simplement parce que si on retourne dans Unity, on va pouvoir observer que sur le Draw Manager, maintenant je peux glisser tout simplement ici le préfab. Alors attention, prenez pas le matériel, mais bien le préfab. Si vous avez un doute, vous sélectionnez, et vous pouvez voir à point Brush.Prefab. Donc on va dans le Draw Manager, et on glisse ça. Maintenant, j'ai la possibilité... Euh, d'utiliser tout simplement euh, ce sprite. Donc tout va se passer dans la méthode update. Alors, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais comme la question m'a été posée, bah, je tenais à y répondre. Et vous allez voir qu'ici, avec quelques lignes de code, on s'est déjà dessiné. Évidemment, c'est améliorable, mais vous allez voir que le principe est très simple. Donc, on va utiliser ici dans l'update une condition. Une condition pourquoi Pour savoir quand on clique avec la souris. Donc, je vais faire un if et je vais aller chercher input. Et là, je vais aller chercher le bouton. Donc, je ne vais pas prendre le down ni le up. Ça se produirait qu'une fois. Moi, je veux que ça le fait tout le temps. Donc, getButton et entre parenthèses, je vais mettre le nom du bouton. Alors ceux qui sont paramétrés par défaut dans Unity, le plus simple à utiliser, c'est fire One qui correspond au clic gauche de la souris. Donc une fois que j'ai fait ça, que je détecte quand j'appuie sur le clic gauche de la souris, ben, je vais devoir tout simplement maintenant instancier euh, mon sprite sur, euh, dans le monde 2D, en fait tout simplement à l'endroit où je clique avec ma souris. Donc je vais redéfinir évidemment ma Position et là je vais dire que c'est égal à quoi on va prendre camera.main, alors ça pour ceux qui ne le savent pas, ça permet d'aller chercher la main caméra si elle existe, et euh, ça permet tout simplement de ne pas devoir aller chercher l'objet caméra. Et là on va utiliser screen euh, to world point. Alors tout simplement, on peut voir ce que c'est, ça va euh, tout simplement transférer mon clic, les coordonnées de mon clic, par le biais de la caméra, euh, dans les coordonnées du monde, tout simplement. Donc évidemment, il faut quand même passer en argument euh, le vecteur 3. Donc là, on le connaît parce que euh, bah, c'est tout simplement « Input.mousePosition voilà. ». Donc ça, « MousePosition », à chaque fois que je clique, va être tout simplement... Euh, on va récupérer la position du clic tout simplement dans le monde 2D. Il ne nous reste plus qu'à instancier, donc pour ça, on utilise « instantiate. L on va utiliser une surcharge ici, euh, alors je ne vais peut-être pas la retrouver tout de suite, mais je la connais euh, évidemment par cœur. Voilà l'objet original, la position, le quaternion et le transform qui est euh, ici tout simplement euh, pas nécessaire. Donc la première chose, c'est l'objet instancié. Brush, on l'a vu, notre préfab. Ensuite... Le deuxième argument, c'était la position. Ben là, je l'ai, je viens de la calculer au-dessus. Mouse position. Et ensuite, c'est le quaternion. Alors, le quaternion, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rotation. Et ici, on va le laisser en quaternion Identity. Ce qui nous permettra ici, tout simplement, à chaque clic, d'instancier cet objet. Alors, c'est très simple, mais c'est le principe. Alors, on va retourner dans Unity. Et maintenant, on va pouvoir tester tout ça. Alors, je... Ici, j'ai bien le Draw Manager qui est rempli. Je lance ma scène Et là je vais pouvoir par exemple dessiner ou écrire hein, tout simplement par exemple ici j'écris hello et on peut voir que ça fonctionne très bien voilà et je peux dessiner des traits voilà il n'y a aucun souci on peut faire un tas de choses alors bien évidemment on peut repasser dessus hein, comme on peut le voir ici si je vois que c'est pas très bien fait. Mais vous pouvez voir que dans le principe, c'est très simple de dessiner sur l'écran avec Unity. Sachant qu'ici, on utilise le clic gauche, ça se produira aussi euh, grâce au, à la partie tactile des smartphones, ça va simuler le clic gauche, donc ça fonctionnera de la même manière. Donc bien évidemment, ce code est largement améliorable. On pourrait euh, changer la couleur, on pourrait imaginer une gomme, on pourrait changer des brosses différentes. Effectivement, il y a beaucoup de possibilités, mais ici je voulais vous montrer les bases pour répondre à cette question qui m'a été posée. Donc voilà comment on peut dessiner avec Unity, très simplement en quelques lignes de code. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye